Forail de Niamana, nous sommes sur la route de Ségou à la sortie de Bamako. Cette année, les Bernés se lèguent de Serin Saliou à traversé une nouvelle fois les frontières à l'occasion du premier safar. Sorna Aïda Diallo, même loin des terres de Serin Touba, ne s'est pas autorisé à ne pas perpétuer l'action de grâce tel que l'aurait voulu son guide et défunt mari, Cher Pettoune, sur recommandation de Serine Saliou Des kilomètres pour perpétuer l'œuvre du Cher, une tradition qui n'est que la réponse à la volonté de Serine Touba de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout nous cela nous renvoie nous à nous Serine Touba. Pour ce qui est du nombre, on a entamé les chargements en prenant en compte la durée du voyage pour ne pas fatiguer les bêtes. Nous veillons à ne pas les épuiser jusqu'à destination. Rien qu'aujourd'hui, nous voulions charger 2000 têtes. On ne connaît pas encore le nombre final parce qu'elle indique qu'elle est loin d'avoir terminé de 2000 têtes font cap sur tout pour les besoins du magal 34 camions ont déjà quitté Nyamana, la première vague attendue dans la ville sainte Ade we de di wul la la adama yalla la qui a la